Hey salut tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Alex de Be Wild and Free. En ce moment, je me promène dans les couloirs de l'hôtel où -ce on a loué parce qu'il nous est arrivé bref une petite mésaventure à Singapour avec notre Airbnb et on est arrivé pour booker d'autres Airbnb. Malheureusement, euh, dernière minute comme ça, il n'y a vraiment, vraiment pas beaucoup de Airbnb qui sont disponibles. De plus, pour ceux qui ne le savent pas, Singapour est le troisième pays euh, avec le, le PIB, le produit intérieur brut le plus euh, élevé au monde, après le Luxembourg et le Qatar, donc c'est excessivement cher. Puis nous, on avait trouvé évidemment une loque parce que ça faisait longtemps qu'on cherchait, on s'était pris d'avance. Euh, bref, là tantôt, là, on n'a pas eu le choix, on s'est loué euh, un hôtel euh, un hôtel directement ici à Singapour. Bref, cet hôtel-là se trouve directement à l'aéroport parce qu'on s'est dit que ça ne valait pas nécessairement la peine de ressortir. Puis, on, Notre solution en ce moment, c'est de trouver euh, un autre pays pour qu'on puisse y aller parce que par la suite, euh, on s'en va à Kuala Lumpur euh, pour le mois de mars jusqu'en avril. Donc, on a un mois à bouquer, mais euh, c'est ça comme qu'est-ce qui reste à Singapour euh, dans les prix, c'est environ du 4000 canadien et plus, qui est quand même relativement cher, mais c'était le prix qu'on avait payé. Sauf que nous, on avait quand même un Airbnb avec deux chambres, puis avec quand même pas mal de commodités. Donc, Pendant que Ford est allé se reposer dans, dans la chambre d'hôtel, et moi j'ai eu comme mission de trouver un Airbnb. Ch chose que j'ai faite, en fait on a trouvé un à euh, Phuket, Phuket Island, directement en Thaïlande. Pendant le temps que je réserve le Airbnb, que la confirmation se fasse, les prix euh, des billets d'avion ont monté en flèche. <rire> c'était faramineux. On passait, je pense, de, de 250 à un peu plus de 1000 dollars pour, pour les trois qu'on est en ce moment. C'est-à-dire, moi, Fauve et, et le jeune gars, oui, étant donné qu'on euh, payait déjà trois fois moins cher, puis là, de payer quelque chose trois fois plus cher, c'est un petit peu énervant. Que, ce que j'ai fait, j'ai contacté l'autre de Airbnb, j'ai pu annuler la réservation, Dieu merci. Mais ça m'a fait réaliser que euh, en ce moment, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on ne gagne pas assez cher encore. On ne gagne pas assez cher. Euh, on est, je sais, dans une ville très dispendieuse. C'est nous qui l'avons voulu. Euh, on gagne un très, très, très bon salaire. Mais euh, de, de ne pas pouvoir aller à un niveau supérieur pour le moment, c'est tellement frustrant. Fait que je me suis dit, hum, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change comme dès maintenant pas, pas demain ou euh, après demain, qu'est-ce que je peux prendre comme action dès maintenant pour faire en sorte que euh, ça fonctionne mieux dans un futur très, très, très, très proche. Puis la chose qui revient constamment, c'est qu'il va falloir que j'élève mon mindset à un autre niveau, bien qu'on fasse des centaines de milliers de dollars euh, par mois, qu'on réinjecte absolument tout en inventaire, euh, on essaie de sortir le moins de salaire possible pour grossir et grossir notre compagnie. On est rendu en tout à 4 personnes dans la, dans la compagnie donc ça va excessivement bien on peut se permettre de voyager à travers le monde dans des endroits euh, assez luxueux mais pas encore assez luxueux pour, pour nous, pour moi. Euh, donc ce qu'on va faire euh, c'est que on va avoir une très très bonne discussion avec Fauve pour savoir comme, comment est-ce qu'on peut amener avec euh, notre thinking, notre mindset à un autre niveau de notre business pour qu'on ne soit plus pris de court dans cette situation-là. Cette vidéo-là, elle est ultra capitaliste. Écoutez, euh, je le sais très, très bien. Euh, J'en suis un très, très grand. Euh, C'est tout à fait normal aussi. De, on vit dans un monde matérialiste qu'on veut se payer les, les plus belles choses. Puis, quand on voyage, quand on voyage avec un enfant, on veut avoir ce qu'il y a de mieux. Puis, si on n'est si pas en mesure de l'obtenir, mais que notre travail comme Amazon, parce que c'est comme, comme si quelqu'un travaillerait à, à pleine commission, qui peut se trouver des clients à l'infini, qu'à l'Amazon, on peut trouver des produits à l'infini, puis. Euh, développer notre marque euh, au mieux de nos connaissances. Mais à ce moment-là, euh, tout est possible. La, la, la vie est un rêve qui est possible. Amazon, c'est un rêve qui est possible. Ce n'est pas spéculatif, comme j'aime bien le dire. Ce n'est pas de l'immobilier. Ça ne prend pas une grosse mise de fonds. Il n'y a pas des risques aussi euh, grands reliés à la bourse. Ce n'est pas le Bitcoin non plus. Tout ça pour dire que, euh, avant tout, là, il faut vraiment, vraiment travailler ce qui se passe ici puis euh, amener ça à un autre niveau. J'espère que ça vous a euh, motivé, que ça vous a inspiré à pouvoir travailler différemment sur vous, afin de d'obtenir, d'aller chercher la qualité de vie que vous, vous voulez. C'est aussi important de voir, bon, ok, voici les problématiques, mais voici les solutions. Quelles solutions est-ce que je peux apporter dès maintenant qui va faire un changement euh, dès demain, dès aujourd'hui, dès ce soir même? Sur ce, ben, euh, je te dis euh, ciao, à la prochaine!